Alors je suis avec Maureen Vasseur, bonjour Maureen, vous êtes lectrice formatiste pour lire avec moi la sauvegarde du Nord et vous allez me parler de la lecture en PMI, alors le problème c'est que je n'ai aucune idée de ce qu'est le PMI, donc vous allez peut-être commencer par m'expliquer. Oui, qu'est-ce que ça veut dire La PMI, ça signifie exactement protection maternelle infantile. En fait, ce sont des services de santé qui sont gérés par le département. Plus précisément, c'est un lieu où euh, les parents peuvent venir faire suivre leur enfant par un médecin, par une polycultrice, et ce, dès la naissance jusqu'à l'âge de 6 ans. Et c'est gratuit. Et quelquefois, on peut même y rencontrer des diététiciennes, des psychomotriciennes. Et là, ben, le bébé est pesé, mesuré. On lui fait euh, ses vaccins et tout, tout ce dont il a besoin pour être en parfaite santé. Voilà, c'est ça. Alors, co comment se passe euh, une consultation de, de PMI euh... Et en relation, bien sûr, avec la lecture, puisque c'est notre sujet. Oui, la lecture en PMI, bien écoutez, ça dépend, <rire> parce que c'est jamais pareil. Et en fait, c'est ça qui est bien. Euh, ça dépend de plein de facteurs, ça dépend d'abord du lieu, est-ce hein, que la salle est grande, petite, est-elle est à l'écart, où y a-t-il du passage Ça dépend aussi de la fréquentation parce qu'il y a des PMI qui sont surchargées où des fois je peux voir une vingtaine d'enfants en deux heures, et je passe de l'un à l'autre en essayant d'oublier personne, et puis il y a des PMI plus tranquilles, où les personnes ont des rendez-vous espacés, et là je peux vraiment me consacrer complètement à un enfant et à son parent. Et ça dépend des personnes aussi, est-ce qu'elles est qu sont énervées, est-ce qu'elles sont détendues, est-ce que bébé a bien dormi, est-ce qu'il fait ses dents, tout ça, ça, ça fait que ça varie. Mais ça commence toujours de la même façon. Comme les personnes sont venues voir le médecin et la puéricultrice et pas du tout une lectrice, je commence par me présenter, à présenter mon association, l'association dont je fais partie et nos, nos actions. Et puis, je propose de faire une lecture au bébé ou à l'enfant. Si les parents sont d'accord, et j'ai de la chance parce qu'en général, ils sont d'accord. Et souvent, un bébé est sur le genou de son parent ou alors dans sa poussette. Quelquefois, il est allongé dans un transat, sur un tapis. Et c'est là que ça commence à être rigolo parce que la lectrice, elle est obligée de lire bah, soit debout, soit accroupie, soit genoux, soit assis sur le tapis. Et je dois dire que ça m'a tient en forme hein, quand même. Et la plupart du temps, ce sont des lectures individu individuelles, mais il arrive que des groupes se forment, euh, des enfants qui se regroupent. Et là, je peux faire des lectures euh, collectives et puis les enfants qui sont un peu plus grands qui savent déjà marcher, eh bien ils prennent les livres que je laisse à leur disposition et puis ils les lisent seuls ou avec papa, maman ou les apportent, ou alors ils s'amusent ils font des chapeaux, euh, ils font des piles des tours, des chemins, ils les promènent dans la poussette enfin chacun a sa manière de découvrir le livre Alors comment les bébés euh, accueillent-ils ces séances là et, et surtout les parents finalement ah ben, en général lorsque je propose à un parent de lire un livre à son enfant, il Bon, ils sont étonnés, hein, je dois dire. C'est vrai qu'ils disent que l'enfant est trop petit, qu'il ne va pas comprendre, que ça ne va pas l'intéresser. Euh, C'est vrai que peu de monde imagine qu'on peut faire des lectures à un bébé de quelques mois, de quelques semaines, et voire euh, de quelques jours. Mais même les tout petits bébés eh ben, nous montrent leur intérêt pour la lecture. Ils bougent les bras, ils bougent les jambes, ils sourient, ils rient, ils babillent, ils crachent leur tétine. Ils ont leur regard qui va de l'image à la bouche de la lectrice, au, au regard du parent. On a l'impression qu'ils qu disent à papa ou à maman, tu as vu ce qui est en train de se passer, c'est chouette, non Et ce pas rare même qu'un bébé garde le livre pour aller dans le cabinet du médecin, comme un doudou, un petit peu comme un objet un peu rassurant. Et les parents, ben, ils sont à la fois étonnés, ravis de voir l'intérêt de leur enfant pour, pour la lecture. Ils sourient à leur tour, ils parlent à leur bébé, ils leur montrent des choses dans le livre. Et... J'ai l'impression que ça me qu'il y avait une petite bulle là, qui se formait, une petite bulle de, de bonheur et de tendresse. Et, et à l'intérieur, il y a les parents euh, et leurs enfants pour un petit moment de complicité. Et puis les plus grands, ben, ils prennent les livres, ils vont voir leurs parents, ils lisent tout seuls, ils demandent la lecture. Ou alors des fois, ils lisent euh, aux petits frères et aux petites sœurs. En tout cas, c'est toujours un bon moment de partage. Merci Maureen et bonne continuation à l'association Lire avec moi dont on peut retrouver les coordonnées sur le site librecomlire.fr Merci.